Si un pays membre d'Interpol essaie de localiser un fugitif en vue de poursuite pénale ou de l'exécution d'une condamnation pénale, il peut envoyer une demande de publication de notice rouge via son bureau central national Interpol. La publication de notice rouge peut également être demandée par des cours et tribunaux internationaux. Chaque demande est examinée par un groupe spécial, du secrétariat général qui est chargé de s'assurer qu'elle est conforme à la réglementation d'Interpol qu'elle n'est pas motivée par des considérations politiques, militaires, religieuses ou raciales, et qu'elle ne vise pas un réfugié. L'examen tient compte de toutes les informations disponibles avant la publication. Si la demande est approuvée, la notice rouge est envoyée à l'ensemble des pays membres par le secrétariat général. La notice comporte des éléments d'identification sur le fugitif ainsi que des informations sur l'infraction pour laquelle il est recherché. Chaque pays membre décide de la suite à donner à une notice rouge. Une notice rouge n'est pas un mandat d'arrêt, mais elle peut aider à traduire en justice le fugitif concerné, parfois de nombreuses années après la commission de l'infraction.